Tchou tchou. Les trains bambous, c'est super pratique. Ça permet de sentir 35 sortes de déodorants le matin et 35 sortes de transpiration le soir. Ça permet d'aller voir Ostende à la côte et ses moche-bars d'immeubles les week-ends. Ça permet de transporter des tas de marchandises excitantes, comme des cailloux ou de la ferraille. Mais le truc le plus génial avec les trains bambou, ce sont les sensations fortes qu'ils nous procurent quand on est dans l'un d'eux, qu'il est en retard, et qu'on a une correspondance à attraper en gare de Bruxelles centrale ou de Namur. Pourtant, si j'en crois le site de la SNCB, la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, plus de 93% des trains ont été à l'heure en 2021, et ils sont pour le moment 91% dans ce cas en 2022. Je dois donc me rendre à l'évidence la ponctualité sur les chemins de fer belges en fait, ça va. Ou peut-être pas. Qu'est-ce que la ponctualité, Bambou Est-ce le fait d'arriver à l'heure Oui, mais imagine que tu arrives à midi plus 3 secondes à ton rendez-vous plutôt qu'à midi pile. Es-tu vraiment en retard si c'est le cas, alors osons le dire, 99,9% des gens ne sont jamais ponctuels, rendant la ponctualité aussi rare et inaccessible que. Salut à tous, moi c'est Yann Solo de la chaîne 12 par sec. Euh, Nathan en fait avait prévu de faire une blague ici, mais comme il a rien trouvé parce qu'il n'est pas super drôle, euh, ben il m'a invité pour faire un bruit de paix à la place. Euh... Oh <rire> J'avais envie d'en faire hein, ça tombe bien. Voilà, désolé. Que ça nous plaise ou pas bambou, il va falloir placer une limite subjective à ce qui est considéré un retard, ce qui signifie que les données qui découlent de ce choix seront malheureusement subjectives elles aussi. En creusant le site de la SNCB, on apprend qu'un train est jugé ponctuel tant que son retard reste sous les 6 minutes lorsqu'il arrive à sa gare finale. Pourquoi 6 minutes hum, Aucune idée, mais je suis sûr d'une chose, si la limite avait été fixée à 5 minutes par exemple, les chiffres de ponctualité auraient été plus bas. Qu'est-ce qui se passe, Cajou Félix t'accuse d'être ponctuel à moins de la moitié de vos rendez-vous galants, Statistique à l'appui. Aucun problème, propose-lui tes contre-statistiques, avec une limite à 10 minutes plutôt que 6. Oh, quelle heureuse et inattendue surprise Ta ponctualité ainsi calculée dépasse à présent les 50%. Félix peut donc fermer sa grande gueule. Mais il y a plus gênant encore avec ses statistiques de ponctualité. Le train comme choix d'unité d'observation. Bambou, tu as encore oublié ce qu'on entend en STAT par UNITÉ D'OBSERVATION Bon, je te le rappelle, mais c'est la dernière fois. En STAT, peu importe le phénomène étudié, qu'il s'agisse des retards sur les chemins de fer, de la réussite scolaire à Bruxelles ou de la biodiversité, on décompose toujours le problème en une ou plusieurs variables et en un ensemble d'unités d'observation. L'unité d'observation, c'est l'objet, la chose, la personne, à propos de laquelle on va poser une série de questions, les variables. Tu veux un exemple Dans le cas de la réussite scolaire à Bruxelles, on pourrait aligner toutes les écoles de la capitale, en faire nos unités d'observation, et demander c'est quoi le taux de réussite dans chaque école. À faire plier. Là où ça se complique, c'est que pour étudier un phénomène donné, on a souvent le choix de deux, trois ou davantage de types d'unités d'observation. Plutôt que de rester au niveau de l'école pour se faire une idée de la réussite scolaire à Bruxelles, on pourrait directement prendre l'élève comme unité d'observation, et demander à chacun des élèves à travers Bruxelles s'il a réussi ou pas. Et le truc, c'est que nos conclusions peuvent complètement changer quand on change le type d'unité d'observation. Imaginons la situation fictive suivante. Nous sommes au poste frontière vers le Royaume-Uni, et on désire étudier le phénomène des temps d'attente en raison des contrôles. Proposition. Toutes les heures, on regarde le temps moyen d'attente pour passer le poste-frontière. Aujourd'hui, sur 10 heures au total, on a relevé 9 heures durant lesquelles le temps d'attente était de 5 minutes, et une heure où, malheureusement, le temps d'attente était de 30 minutes en moyenne. Un excellent bilan selon le poste-frontière, qui déclare en fin de journée « Pendant 90% de la journée, le temps d'attente a été de moins de 5 minutes. » Pourtant, une autre façon d'aborder le bazar va nous donner une image fort différente de cette même journée. Durant 9 des 10 heures de la journée, on constate une activité faible, avec à peine un millier de personnes passant le poste frontière par heure. Mais il y a eu une heure de pointe, durant laquelle plus de 9000 personnes, autant que durant tout le reste de la journée, ont voulu passer. Durant cette heure-là, ça a été le bordel, avec des temps d'attente explosifs. Bilan, sur 18 000 personnes au total, 9 000 ont longtemps attendu, c'est-à-dire une personne sur deux. Oups! La différence essentielle entre les deux approches, c'est l'unité d'observation. Dans le premier cas, l'unité d'observation est l'heure de la journée, alors que dans le second, c'est l'être humain. Et s'il n'y a mathématiquement pas d'erreur dans l'une ou l'autre façon d'aborder le problème, le fait de mettre au centre des préoccupations les heures de la journée et non l'humain me semble fort critiquable. De la même manière, faire des trains le centre des préoccupations est tout autant critiquable. 90% des trains sont à l'heure selon la SNCB, la belle affaire, Bambou, moi ce sont les voyageurs qui m'intéressent. En Belgique, environ 3500 trajets d'un point A à un point B sont réalisés par les trains tout au long de la journée. Et tu sais quoi, Bambou Les trains circulant en dehors des heures de pointe sont probablement à l'heure mais ne transportent pas grand monde. Ceux circulant durant les heures de pointe sont probablement en retard et transportent beaucoup de monde. Donc en clair, si on regarde le pourcentage de ponctualité non pas des trains mais des voyageurs, on s'attend à ce qu'il soit plus bas que celui des trains. Puisque le gros des voyageurs est rencontré lors des heures de pointe précisément au moment où les trains accusent les plus gros retards. Pour autant, Bambou, notons deux choses. Premièrement, que les données affichées sur le site de la SNCB proviennent d'un autre site où l'on trouve aussi des ponctualités pondérées, de sorte à faire peser plus lourd les trains chargés de passagers dans le calcul. La très faible différence avec les ponctualités non pondérées me laisse toutefois dubitatif. Mais qui sait, peut-être que je surestime le problème d'utiliser les trains plutôt que les passagers en Belgique pour étudier la ponctualité. Deuxièmement, notons que les pourcentages de ponctualité des trains actuellement mis en avant par la SNCB ne sont pas déconnectés des pourcentages de ponctualité des voyageurs pour autant. Regarde, si 100% des trains sont à l'heure, bah forcément 100% des voyageurs le sont aussi. De même, si 0% des trains sont à l'heure, 0% des voyageurs le sont. Et si la ponctualité des trains s'effondre, bah très probablement que la ponctualité des voyageurs, bien qu'inconnue, a baissé aussi. En clair, à défaut de connaître la ponctualité des voyageurs, on peut en principe suivre son évolution via l'évolution de la ponctualité des trains. Et donc du coup, c'est quand même vachement cool que la SNCB mette ça en avant, à défaut de mieux. Chers internautes, vous pourriez croire à l'issue de cette vidéo que les trains, c'est pas trop mon truc. Et vous auriez bien tort Si je me moque des trains dans cette vidéo, c'est pour le show. Car en vrai les trains, moi j'adore ça depuis que je suis tout petit. Pour tout vous dire, je n'ai même jamais possédé de voiture. Pour sillonner la petite Belgique, le train, c'est depuis toujours une évidence à mes yeux, si bien que ça a modelé toute ma vie d'adulte, me poussant à choisir les lieux où je loge et où je travaille en fonction de leur proximité à une gare. Quels sont mes arguments en faveur de ce mode de transport En voici deux, que j'espère pas trop mauvais. Numéro 1, pour pénétrer les centres urbains, je ne connais rien de plus rapide que le train. Numéro 2, avec ce mode de transport, je peux lire, regarder YouTube, voire travailler pendant le voyage, de sorte que le temps passé à me déplacer n'est pour moi jamais du temps perdu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de commenter la vidéo si vous l'avez appréciée. Cajou, Bambou et moi vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour la suite.